Yo, c'est j'espère que vous avez fait Attends, je vais c'est que la blanche mais bon, elle se traîne à deux à l'heure alors j'espère que vous avez tous la forme moi ça va alors aujourd'hui on va faire un petit Versus on va comparer deux motos qui ne sont pas sorties encore en France pour ça que c'était un Versus intéressant et on va pouvoir spéculer un petit peu alors d'un côté il y a la Honda CBR 750 RR qui va sortir sur peu, enfin présentée peu et ensuite sortir en France qui est qui va être donc équipée d'un bicylindre 750 cm3 attention, précision euh, Peut-être un 4 cylindres. Ça, ils sont en train de... J'avais sorti une vidéo, c'est en rumeur, on ne sait pas. Disant qu'ils hésitent vraiment entre un bicylindre et un 4 cylindres. Moi, je préférais un 4 cylindres, mais on, ils ne savent pas encore. Ils sont en train de se, de se tâter. Et contre la GSXR 750, qui est en vente actuellement aux états unis et aux, et aux pays asiatiques uniquement. Et qui va bientôt arriver en France, qui lui est équipé d'un 4 cylindres de 750 cm3 alors beaucoup de personnes sur ma chaîne d'abonnés m'ont dit oh, mais est-ce que le moteur est fiable oui parce que c'est exactement le même moteur qu'avait à l'époque jusqu'en 2021 sur la GSX-S 750 c'est le même moteur 4 cylindres c'est exactement le même moteur ils ont juste euh, changé la pignonnerie pour avoir une boîte euh, plus longue et pour que ça soit plus stable au niveau euh, des vibrations à haute vitesse hein, parce qu'on ne peut pas adapter un moteur euh, comme ça mais euh, et encore même pas je pense qu'un roster c'est une sportive c'est relativement, un relativement la même c'est surtout qu'au niveau d'un trail là ils ont juste changé peut-être la boîte ils ont mis une boîte plus, plus longue semi-longue par rapport à un, à un roster mais c'est le même moteur donc voilà ce sont deux philosophies différentes d'un côté vous avez donc une, euh, un bicylindre qui peut-être on va dire on va spéculer et peut-être que les rumeurs sont vraies peut-être qu'il sera adapté en 4 cylindres mais partira sur une base donc de bicylindre de 750 cm3 contre donc à 750 cm3 donc euh, qui vient exactement de la GSX-S 750 qui maintenant a été dégagé des catalogues et passé à la place à une GSX-S 950 qui est donc la version A2, la version plus bridée que la GSX-S 1000. C'est le même moteur 4 cylindres, c'est exactement le même moteur, il n'y a aucune différence. Donc voilà. Ça, c'est au niveau de la base moteur. Après, au niveau de, du design, bon, la, la CBR 750 RR, on a des ébauches, on a quelques versions. On pense qu'elle aura, ça sera un dérivé de la Fireblade, à peu près le même mode, le même design. Et d'un autre côté, on a le modèle. Par contre, là, on a vraiment vu à quoi elle ressemblait. Alors, personnellement, je vous un avis, pas c'est subjectif, ça, ça ne tient qu'à moi. Euh, je ne sais pas, qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui, ils se traînent tous, hein, ils sont sous l'eau. Comment on appelle ça je vais, je, vais, je vais être honnête, euh, personnellement, je préfère la Honda. Euh, je préfère la Honda parce que moi, la Fireblade, je trouve qu'actuellement, euh, mis à part la R1 de Yamaha, c'est le design le plus beau des sportifs. J'aime même la Dugati, tout ça, c'est pas trop mon, mon truc. Je préfère la, voilà, soit la Fireblade, soit la R1 c'est vraiment, j'aime vraiment les designs japonais j'adore ça, c'est sobre mais en même temps c'est agressif là la, la Suzuki, le truc qui me gêne c'est qu'elle est super super sobre, mais à un point que euh, on dirait un peu je vais je je peut-être pas me faire des amis mais on dirait pas pour ceux qui sont fans de Suzuki mais on dirait vraiment les designs des années euh, 90, 2000 presque, voilà, c'est des, des designs ultra sobres et il n'y a pas une aileron, il n'y a pas une une aération euh, racée qui sort pas ah, du tout petite pointe à 150 ça fait du bien petite pointe des familles hein. euh, oui. qui s'est euh, tourné du coup avec la prise devant euh, parce qu'il tient jusqu'à 130 et après euh, il attend ça bref et euh, donc euh, le truc qu'il y a c'est que le design moi il me, il me gêne particulièrement il est trop, il est, il, est pas, il est pas moche, attention, le phare à l'avant, il n'est pas moche, mais il est sobre, super sobre, et même ce phare à l'avant euh, normal, ça fait une moto sage, voilà, une moto sage, c'est ça que je veux dire, c'est beau, hein, c'est pas moche, il c'est pas comme euh, la MT09 ou la ou la MT07 avec ce phare monoculaire, c'est vraiment dégueulasse, enfin, j'aime vraiment pas y faire, ou même la, la, la, la, la MT10 qui, est, qui, est, qui a, on dirait qu'on lui a coupé la mâchoire et on a ajouté des phares qui sort c'est... Dégueulasse. Sauf la l'aérin est très belle. La est très belle. Mais euh, là, ça manque de, de panache, ça manque de folie, ça manque de quelque chose, cet aspect, comme il a dit un, un de mes abonnés, cet, cet aspect waouh. Il n'y a pas cet, cet aspect waouh, contrairement à la, à la future Honda qui, si on se passe vraiment sur les bruits de couloir et les designs qui vont se ressembler à 90%, ressemble beaucoup à la Fireblade, qu'il a un très beau design qui ressemble à la R1. Il faut des aérations, il faut des ailerons, il faut euh, quelque chose qui, qui impose, qui, qui a une espèce de, comment dirais-je, attendez, je vais tourner à droite, un aspect racing, on n'est pas sur un roster là. Et moi, par exemple, la mienne, elle est sage parce que c'est. Et encore, elle a quand même beaucoup d'aération, elle a quand même des, des lignes et tout. Euh, elle est quand même pas mal, la mienne. Mais je veux dire, voilà, un roster, bon, ça reste un roster. Mais là, il faut que ça soit quelque chose de vraiment agressif. On est sur une sportive, bordel de merde. Et ça, il faut que Suzuki y, y le comprennent. Regardez sur la GSX-1000, s ils se sont sortis un peu les doigts. Ils ont sorti un design vraiment agressif avec des ailerons et tout. Même si c'est ce phare euh, vertical à trois phares comme ça, ça plaît pas. Peu importe, mais c'est quelque chose de vraiment. Euh, Particulier, quelque chose qui, qui sort de la norme. Là, c'est super sage, c'est super aseptisé. Autre chose aussi qui m'a déplu, euh, le compteur est un compteur à aiguille avec un petit peu de digital, mais digital euh, version LCD. Vous allez me dire, dans sa possible. Non, je vous promets, il n'y a pas du tout de TFT, pas du tout, du tout. On n'est pas sur un écran TFT, c'est exactement le même écran LCD de calculette de merde qu'il y a sur la GSX-S1000. C'est le même, avec, avec en plus, un rond avec le contour qui a aiguille. Arrêtez vos conneries, Suzuki, merde, maintenant, à la fin. Putain, vous savez les faire, les, les écrans euh, TFT vraiment cool. Regardez, la, la Sport GT, là, la, euh, je sais plus comment elle s'appelle, la GS, euh, je ne sais plus le nom, la Sport GT euh, chez Suzuki, Oui, oh, elle, a, elle, a, elle a tout l'écran TFT, avec même le GPS qui est dans l'écran et tout. Faut, faut arrêter, les conneries, faut arrêter. Voilà, je vais tourner un peu ici. Euh, donc, c'est ça qui me gêne, moi, chez Suzuki. Alors que d'un côté, côté, Honda, je, je les connais, ça va être écran TFT ça va être un design qui tue, euh, ça va être un moteur. Bon, par contre, c'est que le moteur de 750 que là, euh, j'ai plus des réserves parce que si nous sortent le 750 bicylindre de, de la Transalp, qui, qui va être le, normalement c'est le même, hein, avec un petit peu de remaniage au niveau de la pignonnerie. J'ai entendu le bruit. Je suis désolé de vous, de vous, de, vous, de vous matraquer ça. J'ai entendu ça sur la Hornet, c'est dégueulasse. le bruit. Il a commencé à dégueulasse. C'est un bruit de trail. Il y a beaucoup qui disent Oh putain, la Hornet, elle a un super moteur. Oui, bah oui il est puissant, il est péchu, il est ce que tu veux, mais il a un bruit de trail. Il n'a pas un bruit de roster du tout, du tout, du tout. On voit vraiment qu'ils ont fait une réadaptation. Alors si tu fous ce moteur sur, un, sur une sportive, tu vas faire rigoler les gens autour de toi. C'est un moteur de trail, ça a un bruit de trail. Ça, ça, ça, ça, ça fait comme ça, pratiquement comme un trail. C est, c est, euh, euh, arrêtez vos conneries là Non, là non, c'est pour ça Pour moi, une sportive Ou alors un, un roster de grosse grosse cylindrée Il faut que ça soit un 4 cylindres S'ils sortent un bicylindre avec la même sonorité Qu'on a là, à moins de sortir Vraiment une cartouche différente Que le bruit soit vraiment complètement différent à la sortie Mais si c'est le même bruit que la La hornette, ça va être dégueulasse par contre. Le design va être super beau L'instrumentation va être nickel, la fiabilité, tout finition Honda, mais le bruit va être dégueulasse. Donc voilà, je vous laisse euh, votre avis. Moi, pour l'instant, je partirai plus sur Honda niveau design, mais par contre, pour bruit, je partirai plus sur Suzuki. Donc voilà. Je vous remercie de votre fidélité, je vous souhaite bonne continuation, les poteaux, et puis je vous dis à d'autres vidéos. Allez, ciao ciao